Et bonjour les amis c'est Talk. et aujourd'hui on va parler des familles d'abord il y a deux types de familles la grande famille et la toute petite famille mais une toute petite vous n'imaginez même pas à quel point elle est petite si vous avez une grande famille et que par exemple votre grand mère vous montre une photo ça se passe comme ça Oh regarde, c'est jean père Bernard de la famille. Ah, oh, je te dis c'est qui C'est l'arrière-grand-père de mon père car il est terre. Et mon père, il est toujours comme ça, donc il est ma terre. Et donc le grand-père Jean-Bernard et Terre est toujours mort. Donc le grand-père Jean-Bernard et Terre ne sait pas quoi faire. Quoi En fait, c'est mon cousin. Hum. C'est juste ton cousin. Eh oui Moi je voulais qu'il soit mon hyper Jébertard Mais il ne voulais pas Malheureusement c'est toujours comme ça Avec l'écran Et ben moi ma famille elle est Hyper hyper hyper hyper Grande Je cite tous les prénoms de ma famille D'accord Jean-Bernard Abdelazar, Jean-Bernard Martin Jean-Bernard Jean Soquet Jean-Bernard Boquet Robert Semberter Jean-Bernard le père, pater, paternel, soccer, rose, Anna et Jean-Bernard le père, ah non j'ai déjà dit ça, ah Jean-Bernard la mère, euh, et le petit Robert et la Rousse Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter et bien sûr n'oublie pas de t'abonner au twitch de mon cousin qui est dans la description bye à ah, yas